euh, la loi d'attraction, vous, vous avez regardé le film Le Secret, du coup vous mettez à vous visualiser, et puis pour autant vous dites mais attends là je comprends pas, ça avance pas ça, ça avance pas trop, etc. Et vous avez l'impression que bah, finalement la loi d'attraction c'est pas si simple que ça. Donc je vais vous donner euh, quelques points pour pouvoir avoir cette loi d'attraction et encore plus la maîtriser. Donc moi-même à l'époque quand j'ai commencé à me former euh, dans tout ce qui est développement personnel depuis euh, 2000, euh, 2015, euh, même les premiers livres de préparation mentale, c'était 2011. Le premier livre en hypnose, c'était aussi 2011. Eh bien, euh, j'adorais, je m'étais plongé dans la loi d'attraction. Et ce qui était vraiment intéressant, en fait, c'était de voir que, bah, avec nos pensées et nos émotions, déjà, euh, notre, notre environnement allait changer, nos comportements allaient changer. Et finalement, c'est vrai qu'on voyait les choses de manière, entre guillemets, plus positive. Même si finalement, euh, avec le recul, quand on connaît la dépolarisation, c'est qu'elles sont autant positives que négatives. Mais positif est principe actif. Négatif, le, le principe passif. Bref, ceci étant dit, du coup, moi je sais qu'à l'époque je faisais énormément de visualisation, euh, de méditation, enfin bref, je faisais tout ce que j'apprenais dans les séminaires et pour autant bah, j'avais l'impression de toujours forcer et que les choses n'allaient pas si vite que ça. Et donc c'est vraiment important de comprendre que quand vous allez faire les visualisations euh, dans les lois d'attraction, eh bien il y a quelque chose de très très très essentiel à comprendre. C'est que toutes vos visualisations ne doivent pas rester mentales. Ça, c'est la première chose en place. Toute visualisation doit être, doit être un ressenti corporel. C'est d'abord mental et ensuite corporel. Je vais imaginer avec ma tête, donc avoir les idées et créer des pensées. Et ces pensées-là vont descendre dans le corps. Si ça ne descend pas dans le corps, ça veut dire que dans notre jargon, vous êtes polarisé et qu'il y, une, une, qu y a un biais qui vient vous empêcher de maîtriser la loi d'attraction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si dans votre tête vous rêvez d'être champion du monde, mais pourtant vous remarquez qu'à chaque fois vous sabotez, il y a des blocages qui, qui se créent, et du coup vous n'arrivez pas, enfin le corps ne s'engage pas pleinement dans l'action, c'est-à-dire que il y a, vos pensées veulent quelque chose, mais votre corps veut autre chose, ok Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre pensée veut, veut peut-être être championne du monde, par contre votre corps a peut-être intégré par rapport aux charges sociales qu'il a eues, euh, mais je suis qui pour faire ça Est-ce que je mérite vraiment euh, j'ai pas envie d'être un imposteur j'aime pas les gens arrogants donc ça crée un conflit entre ce que veulent les pensées et ce que veut le corps et donc ça crée un décalage donc un désalignement neuro émotionnel donc neuro les pensées émotionnel, la chimie du corps ça crée un désalignement qui fait que bah là vous arrivez beau faire dix mille visualisations bah le corps ne s'engagera pas dans l'action et la loi d'attraction ne fonctionnera pas donc c'est vraiment important d'aller enlever les charges émotionnelles qui vous empêchent de faire descendre ce que vous pensez dans votre corps donc l'autre point aussi c'est d'être très au clair avec ce qui est réellement réellement réellement important pour nous si par exemple vous fantasmez être champion du monde si vous fantasmez avoir beaucoup d'argent mais qu'au fond de vous ce n'est pas réellement important pour vous alors eh bien, vous ne, bah, en fait, vous créez un décalage. Il vaut mieux commencer par des choses qui sont réellement importantes pour nous. Vous allez commencer à avoir des résultats, même si c'est pas de ouf au début, mais juste avoir des résultats. Mais au moins, vous allez prendre confiance. En mode, ah, c'est cool, ça marche. J'arrive à faire ça. J'arrive à faire ça. Et donc, de, de, encore une fois, arrêter de se comparer. On est tous différents. On a tous des systèmes de priorités différents. Et plus vous allez voir ce qui est réellement, réellement, réellement important pour vous, c'est simple. Hein, pour savoir euh, si quelque chose est important pour vous, vous dites euh, Ok, si j'ai le choix entre être champion du monde euh, ou, euh, ou sacrifier et plus voir ma famille euh, pendant les dix prochaines années, bah lequel je prends en premier Si vous dites euh, Bah je prends ma famille, c'est à dire que c'est ça le plus important pour vous. Si c'est être champion du monde en premier, bah c'est ça euh, le plus important pour vous. Et ça vous permet d'avoir des priorités. Si vous dites euh, je préfère avoir je sais pas un million d'euros sur mon compte et arrêter de faire euh, mon métier ou alors bah même si je suis payé au smic toute ma vie je continuerai à faire mon métier et si c'est un million d'euros et j'arrête de faire mon métier bah non en fait je serai pas heureux Mais dans ces cas là c'est que votre métier est plus important que les finances et donc vous allez commencer par ça et sans se minimiser sans s'exagérer sans quand on comprend ça ça change tout derrière parce que les choses vont s'accélérer et ça amène sur le dernier point qui est ensuite bah, une fois que vous pensez à ce que vous voulez que vous avez les émotions qui vont avec que vous sentez que c'est dans le corps quand vous visualisez à faire ça, vous voyez que vous êtes entre à 10 sur 10 de bien-être, que c'est vous vous êtes à 10 sur 10 de désir, vous êtes à 10 sur 10 de certitude, que c'est bon pour vous vous pouvez y aller et là c'est ce qu'on appelle euh, l'action massive, c'est à dire qu'à ce moment passez à l'action et vous verrez que quand vous avez euh, vos pensées vos, ce que vous dites et vos actions qui sont totalement alignées bah là, la, la loi d'attraction euh, va plus fonctionner en ce sens et c'est vrai qu'aujourd'hui moi ça me fait bizarre parce que Contrairement à avant où j'avais l'impression de forcer, forcer, forcer et de lutter, aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'aller vers mes objectifs et en même temps que mes objectifs viennent vers moi. Donc c'est assez étrange à observer, mais en fait on sent que c'est beaucoup plus fluide et d'être beaucoup plus à l'affût de son corps quand on se dit « Ah non, ah là c'est pas la bonne direction, ah là c'est pas la bonne direction, ah par contre là, oui en effet tout est fluide, je suis, je suis bien dans mes baskets quand je vais vers là, je sens qu'il n'y a pas de force à mettre ».